Salut, c'est Lambdo Geek. Aujourd'hui, je vais vous présenter la crypto-monnaie Zencash. Alors, le Zencash, c'est une plateforme de communication privée, sous entendu une partie pour les transactions, une partie pour les messages. Ça repose sur la technologie ZK Snarks Zero Knowledge pour éviter les déni de service et tout ce qui est spam, avec des transactions totalement privées si on le souhaite. Parce que ce n'est pas une obligation. On verra tout à l'heure qu'il y a deux sortes de transactions dans le Zencash. Le Zencash est un dérivé du Z classique lui-même dérivé du Zcash qui était un dérivé du Bitcoin. Ça fait un sacré nombre de dérivés. C'est pour cela que vous avez 21 millions de tokens et je pense que ce chiffre-là vous le connaissez tous. Ce sont également le nombre de tokens du Bitcoin. Le Zcash repose sur le proof of work et nécessite donc du minage ou du mining en anglais. Vous pouvez miner ça avec des GPU AMD ou Nvidia, bien qu'a priori d'après je me suis renseigné un petit peu sur la chose, le Nvidia a des meilleures performances sous réserve de quelques optimisations. Comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a deux sortes de transactions pour le Zencash. Les premières que l'on appelle les transactions T, T comme transparente. Les transactions T, à ce moment là, on se retrouve un petit peu comme des transactions façon Bitcoin, c'est à dire que si vous avez l'adresse, vous pouvez tranquillement interroger la blockchain pour savoir toutes les transactions qui ont eu lieu directement sur cette adresse et voir les allées et les venues. Alors que sur une transaction Z, la deuxième sorte, euh, absolument tout est protégé. Euh, on ne peut pas savoir ni le montant, ni le petit message qui peut accompagner le montant parce que vous avez aussi une case dédiée à faire passer un message où vous pouvez même d'ailleurs faire uniquement passer un message puisque c'est aussi un logiciel de communication, Zencash. Et on ne peut pas savoir quel est l'expéditeur et quel est le destinataire pour chaque transaction lorsque l'on utilise une transaction Z. On peut croiser une transaction T et une transaction Z, c'est-à-dire qu'une personne qui envoie une transaction T peut l'envoyer une adresse Z, et vice-versa. Sachez également qu'il existe une application dédiée qui s'appelle ZenChat, qui sert d'ailleurs uniquement à faire messagerie et publication totalement privée, directement émise sur la blockchain. Je vous mets bien évidemment le lien GitHub dans les commentaires de cette vidéo. Au niveau des wallets donc pour ordinateur, vous allez trouver le wallet qui s'appelle le Swing qui lui gère les transactions T et les transactions Z qu'on a expliqué précédemment. Mais vous allez trouver également le wallet qui s'appelle l'Arizen qui lui ne gère uniquement les transactions T. Sur le site web officiel, vous pourrez trouver aussi également un lien vers un web wallet où à ce moment là vous n'avez rien à installer dans l'ordinateur. Vous cliquez sur le lien du Web Wallet, vous arrivez sur une page web qui vous invite à choisir une passe-phrase. Bien évidemment, ne la perdez pas, hein, c'est votre, votre clé privée qui mène à votre wallet par la suite. Vous choisissez votre mot de passe et paf, vous avez un wallet directement utilisable afin de recevoir donc des transactions. En Zencash, vous avez bien évidemment l'option du Paper Wallet. Concernant les hardware wallets type Ledger, euh, les discussions sont encore en cours. Ils espèrent que ça arrive très prochainement euh, en 2018. Concernant euh, les mobiles, euh, vous avez donc la version Android qui est directement disponible. Au niveau de la version iOS iPhone, ça devrait l'être euh, selon la roadmap dans les prochaines semaines-mois. Euh, en tout cas, vous avez déjà la version développement sur Github. La blockchain du Zencash repose non pas sur des master nodes comme de nombreuses crypto-monnaies, mais là on les appelle plutôt les secure nodes. Alors vous avez quelques exigences techniques de puissance comme euh, je crois qu'il faut 4 Go de RAM et un système d'exploitation de 64 bits. Euh, et il y a pas mal de critères aussi de sécurité sur l'installation de la chose. Je vous mets un petit tutoriel dans les commentaires qui sera bien évidemment en anglais si vous voulez vous lancer dans la démarche. Sachez que comme dans un masternode, il y a euh, des conditions minimum d'accès au niveau du nombre de tokens dont vous devez disposer ici. On est sur 42N afin de pouvoir prétendre à créer un secure node. Il y en a pour l'instant plus de 7000 qui sont actifs sur le réseau, qui servent donc à sécuriser la blockchain et à participer à l'anonymisation de bout en bout de la connexion sur toutes les transactions Zencash, en particulier donc pour les transactions Z. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des Secure notes, qui finalement se rapproche pas mal du sujet des Master Nodes, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait avec Florent Cosmala. Je vous mets le lien directement là-haut. Alors, sur quel exchange on peut retrouver le Zencash à l'heure actuelle dans les, dans les gros exchanges bien connus, vous avez Bitrex et Cryptopia. Vous avez également OKEX, Satoshi, Kos et Upbit. Pour l'instant, pas de Binance, Poloniex, Bitfinex. à mon avis, c'est plus que dans les tuyaux et ça devrait apparaître sous peu. C'est quand même une grosse monnaie. Euh, importante, je m'en fais pas pour 2018 pour que ça apparaisse au moins sur Binance et Poloniex là-dessus. Sachez également que Zencash a fait des partenariats avec typiquement TorGuard pour acheter des produits euh, d'anonymisation, typiquement euh, du VPN, du proxy anonyme ou du mail euh, chiffré. Euh, et également un partenariat stratégique avec Welto, qui est un site web alors bien évidemment que vous n'allez pas utiliser en France mais ça a quand même son importance si vous voulez investir dans le Zencash de voir qu'ils font des partenariats avec des, des entreprises qui font des choses concrètes dans la vie de tous les jours. Euh, donc Welto est une application qui permet aux utilisateurs de payer directement leurs factures euh, quand vous avez une facture qui est directement donc en fiat, hein, en euro dollar et de passer directement par le Zencash et Welto sert directement d'intermédiaire entre le Zencash et à ce moment là le dollar puisqu'on s'adresse plutôt aux Américains Concernant la team, je vous invite à aller voir le site officiel et consulter la team, leurs liens et leur profil LinkedIn. Vous verrez que la communauté est très très large concernant le Zencash et qu'elle s'agrandit de jour en jour. Je vous invite également à aller voir le Trello qui est public. Si vous ne connaissez pas Trello, c'est un outil. Euh, d'organisation et de to-do list que je vous invite à utiliser, même dans votre vie de tous les jours, qui est assez génial. Moi, j'ai découvert il y a très peu de temps. Je vous mets le lien ici, je vous montre à quoi ça ressemble. Euh, donc, vous pouvez voir, en fait, les, les tâches qu'il y a à faire. Euh, celles qui sont en cours et puis celles qui sont terminées et voir à qui elles sont attribuées, ça vous permet de faire un lien directement entre la team et les travaux qui sont en cours sur le Zcash et puis pourquoi pas si vous avez euh, certaines compétences informatiques de rejoindre l'équipe, de donner un coup de main, hein. ça peut aller d'une simple traduction, d'un petit bout de code, euh, d'un petit conseil sur le site web ou de faire euh, des démarches communautaires ou des petites vidéos comme moi hein, euh, sur la, sur la crypto-monnaie pour faire avancer les connaissances et la publicité sur un certain projet. Les prochaines étapes concernant Zencash, c'est encore plus de démocratie pour la communauté et les utilisateurs avec un système de vote qui sera probablement directement intégré, peut-être dans les wallets ou directement dans une appli à part pour que vraiment euh, la communauté puisse voter directement sur la voie à suivre. Des refonds de graphiques des différents wallets ainsi que des nouveaux produits donc baptisé euh, Zen Help qui sera ça en gros un helpdesk si vous avez le moindre problème en tant qu'utilisateur, power user ou entreprise du Zen Cash pour que euh, vous ayez une assistance directement 24 heures sur 24 sur vos soucis euh, mais un autre projet qui, qui moi euh, m'a intéressé, qu'ils ont baptisé le Zenhide, donc pour les pays appliquant une censure très stricte sur internet et qui utilisera donc un chiffrage https pour communiquer avec un autre censuré, mais en faisant semblant de communiquer avec un autre autorisé, voilà, pour arriver comme ça à établir la communication et à, à feindre la chose par l'intermédiaire du Zencash. Il y aura un site dédié qui est en cours de construction zensystem.com Si tu veux approfondir suite à cette vidéo tes connaissances sur le Zencash, tu peux bien évidemment aller lire le white paper. Je ne vais pas te cacher qu'il sera en anglais et qu'il fera une vingtaine de pages euh, si tu veux te consacrer à ça. En tout cas, au niveau communautaire et réseaux sociaux, tu vas sur zencash.com et tu verras qu'en haut à droite, tu as une rubrique community dans laquelle tu vas retrouver tous les liens vers le Discord, le Telegram, le Twitter, le Reddit, le forum Bitcoin Talk, le blog et le forum Zencash sur lequel tu peux aller discuter avec toute la communauté du Zencash et peut-être les rejoindre, faire un investissement, donner un coup de main ou en parler tout simplement. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit pour le live de mercredi prochain avec Florent ou euh, une présentation d'une nouvelle monnaie, d'un wallet ou une autre vidéo high tech. Très bientôt